Dans ce monde, ne pourra nous séparer De l'amour de Christ, lui notre sauvé Que les jours passent comme les vent Tant que Jésus vit, nous croirons toujours Qu'il y a un pays au-delà des étoiles Et un glorieux jour Nous irons là-bas Rien dans ce monde Ne pourra nous séparer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 Ou oh, oh, oh, encore Jésus, le repos dans cette belle Que l'éternel te donne, qu'il te donne, oh, qu'il te donne encore le repos dans cette belle terre. sur la terre chacun de nous porte une croix sur lui rien n'est facile sur ces petits sentiers mais nous avançons comme des soldats chrétiens notre joie de vivre c'est quand on nous dit que nous sommes les étoiles du matin, notre joie de vivre, c'est quand on nous dit que nous sommes les joyaux, les joyaux de sa couronne. Pour tout sera la paix, oh Dieu nous, nous partirons un jour plus Au pied de Jésus Nous ou nous oublierons les peines de Seigneur Dieu tu nous assurerai Tu nous assurerais Tu nous assures Jésus les réponses Dieu, tu nous assises, Jésus paix, Éternellement joie, Oh oui, à tes pieds le, le, le repos le Dans le cette le belle Nous recevons des coups de la part de Satan C'est parce qu'il sait très bien Que nous ne sommes pas pour lui Malgré ces menaces Qui nous font couler les larmes Un merveilleux jour Tout sera fini Car au-delà Du rideau des temps Jésus nous attend là-bas pour nous couronner. Mmh. Et je oh, nous partirai. un jour, nous nous partirons. Pour nous oublierons. Vers notre Seigneur Oh, monde, tout sera mon Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Tout sera haut. Oh, oh, la joie. Où encore Jésus. Le les rêve, monde, dans cette belle nous, nous nous recherchons. Les le, le repos, repos dans cette belle terre. Restez bien tranquille. Vous qui est en Christ Car l'un de ces jours Vos recevez gris sans erreur Les rites disparaîtront De votre visage Et vous redeviendrez Des énormes des ennemis Et vous vivrez Éternellement avec Jésus-Christ Qu'est-ce que cela ne serait-ce pas merveilleux Un jour nous partirons Oh, pas la grâce Pour tout sera la paix C'est vrai Jésus Un jour mon Un jour nous partirons Oh, oh, nous où nous oh, oh, oh, nous nous oh, la joie Offre-nous Jésus Le réveau Dans ses pertes Toi tu nous as promis